Bonjour à tous habitants de la terre qui est aujourd'hui beaucoup trop chaude pour euh, rester à l'extérieur sous peine de fondre instantanément J'espère que vous allez tous très très bien J'espère que vous buvez beaucoup, j'espère que vous faites attention euh, à bien errer votre pièce et à vous hydrater euh, régulièrement euh, Aujourd'hui on va faire un petit truc qu'on n'a pas fait depuis très très très très très très très très très, très... Longtemps. C'est jeter un petit coup d'œil au oh, monthly report, mais euh, on va aussi jeter un coup d'œil au roadmap, roundup. Euh, et euh, éventuellement à la roadmap en elle-même pour voir un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui bouge chez Star, chez Star, chez Dijon. Je rajoute des cheveux parce que pourquoi pas. Salut les Et je vais boire. Pense à boire. Comment s'habitant de la Terre présumerais tu de notre planète de résidence Non, c'est juste qu'en fait, euh, toutes les planètes sont la Terre, mais c'est des variations à cause du multiverse. Et sauf que les gens ne s'en rendent pas compte <rire> euh, donc ouais en fait euh, cette semaine on, on a eu du bol, on a eu euh, deux trucs en même temps, on a eu le Runmap Roundup et on a eu le euh, mont report Qui nous apprennent quelques petits trucs assez intéressants, c'est pas non plus euh, euh, ultra velu, c'est à dire qu'il n'y a pas d'énormes de, de, révélations Mais il y a des petits trucs euh, un petit peu euh, intéressants Et euh, bah on va commencer par ça, on va commencer par le uh, round-up uh, qui se concentre. La roadmap up rien d'intéressant. Quoi <rire> euh... Donc on commence par le roundup qui est concentré en fait sur la 3.18. Tout ce qui a eu cette semaine, c'est des cartes qui ont été ajoutées donc, sur le Release View. Donc c'est la... Comment on pourrait appeler ça en français La vue de remise, ce qui ne veut rien dire. Mais en gros, c'est les, les grosses mises à jour. Et donc pour la 3.18, il y a quelques petits trucs qui ont été ajoutés. Bonjour la lunette Et on va passer en grand du coup. Tudou donc le premier truc qui est putain intéressant c'est le Démar Crash Site où en fait il y a des épaves qui ont été ajoutées sur Démar et qui mélangent des morceaux donc de Mercury et de 600i mais il y a aussi des petites habitations qui ont été ajoutées qui sont adaptées au biome donc ce qui veut dire en gros que c'est adapté aux températures extrêmes puisque Démar si vous n'y êtes jamais allé en gros, on pourrait euh, faire un parallèle avec Tatooine, euh, un peu sans, sans le côté respirable. Mais c'est un endroit très très chou. D'ailleurs, j'espère qu'ils rajouteront un jour l'effet de distorsion de, de chaleur. C'était très très beau à l'époque et c'est vrai que c'est un truc qui, qui manque un petit peu. Et en gros, ces nouveaux points d'intérêt, euh, on pourra y trouver des puzzles, on pourra y trouver donc, ce qu'ils appellent des traversals. Donc en gros, c'est le fait de pouvoir se promener un petit peu à l'intérieur. Il y aura des PNJ hostiles, des missions, etc. Et donc forcément des récompenses si vous y arrivez au bout. C'est tout à fait ça, Gothicette. Démarre, Crouchet. Démarre. Un Sailor Killer. Il y aura bien évidemment des nouvelles rivières qui vont être ajoutées suite euh, au dernier Inside. Donc la petite surprise en fait avec les nouvelles rivières, c'est que euh, elles apparaîtront aussi sur Hearthstone et pas seulement sur Microtech. Donc en gros, elles sont dirigées par des, roules, euh, donc des règles euh, liées au biome. C'est-à-dire qu'elles tendront à s'intégrer correctement dans le biome pour éviter par exemple qu'une rivière au milieu d'un lac gelé, par exemple... Et euh, elles seront distribuées un petit peu partout et il y aura des objets autour qui correspondront donc euh, au biome. Et euh, comme je disais, elles seront sur Microtech mais aussi sur Hearthstone, ce qui est plutôt cool. Il y aura de nouveaux archétypes de grottes. Et donc ces nouveaux archétypes, ce sera des grottes euh, basées sur le sable. Donc plutôt, je traduirais ça par la sédimentation, ce sera un petit peu plus juste, je pense, que juste du sable. Et donc ça... Euh ça aura des nouveaux types visuels, des nouvelles formes, euh, notamment des nouveaux euh, chemins, etc. Et du coup, potentiellement. Alors, voilà. peut-être pas des nouvelles missions, mais il y aura sûrement en tout cas des missions à l'intérieur, pardon. Sockerstone, c'est des rivières de déchets industriels, à moins que ça fera sens qu'on meure en y mettant un orteil. Alors techniquement, à part si c'est des acides extrêmement puissants, même si c'est des solvants. Logiquement, tu ne meurent pas. Tu pourras choper des cancers, à la limite. Ça pourrait être intéressant d'avoir une notion d'irradiation, parce que c'est quelque chose qu'ils ont prévu hein, d'avoir ce, ce genre d'impact. Et ce qu'ils ont poussé le vice jusque-là Je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant que ça réduise ta vie à un ou deux ans. Ça, ça pourrait être un peu, un peu drôle. C'est drôle Puisque, après, en vrai, il faudrait qu'il y ait des concentrations assez, euh, assez folles pour que tu aies un risque de mort imminente. Puisque au final, il y a toujours de la dilution euh, malgré tout. Euh, ensuite, après les grottes de sédiments, on a un, une grosse revisite en fait, du mode course d'Arena Commander. Donc, en gros, ils vont changer un petit peu le fonctionnement des checkpoints, des objectifs, ce genre de choses. Possiblement un petit peu la forme des maps de course. Et ils vont aussi ajouter euh, une nouvelle carte qui est le Snake Pit. Donc, Snake Pit qui est inspiré de ce qu'on peut trouver à Neymar, justement. Donc, c'est un truc que vous pouvez voir sur site directement sur le pays. Ah, désolé, je suis Team Premier Degré. Donc le Snake Pit que vous voulez avoir directement sur démarre sur le PU. Mais en tout cas c'est une nouvelle carte qui sera ajoutée sur Arena Commander. Euh, des activités pour les prisons. Donc en gros ils ont prévu d'étendre le gameplay des prisons avec euh, un nouveau pack de missions. Euh, des activités sandbox. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça c'est toujours un petit peu flou, mais en gros ça vous permettra d'avoir de nouvelles euh, façons de choper du mérite, et également des nouveaux moyens de vous échapper de la prison. <rire> Euh, réactivation, réactivation pardon, du security post carréa donc security post carréa si vous ne le savez pas c'est une station qui orbite autour de céline et qui à la base donc appartient à crusader et donc la sécurité de crusader en fait va retourner à plein temps à carréa et ils auront pour objectif en fait en gros, de confisquer de la contrebande et de la stocker dans cette station la station, du coup, ne sera plus autorisée aux civils, à moins que vous ayez, euh, que vous ayez reçu une autorisation expresse de la part de Crusader Security. Donc, possiblement, de nouvelles missions qui pourraient être euh, associées à ça. Moyennant le fait de euh, voler, par exemple, toute la contrebande pour essayer de la revendre ailleurs. Coucou, Willy faro Tu fais un petit Ben C'est pas tout souci, mais ben, ça me fait très plaisir de savoir que tu es dans le cas. Dans le coin dans le, cas, dans le coin du cas. What? J'ai jamais compris pourquoi ils l'ont pas appelé station René Charles. Ta blague est très drôle. Je l'ai parfaitement comprise. Ha <rire> Euh, il y aura de nouvelles missions sur Horizon, donc on pourra faire en gros du booty hunting, de l'assassinat, du nettoyage et potentiellement d'autres missions sur les plateformes qui ont été créées spécialement pour l'événement Sage of Horizon, euh, qui possiblement, donc les missions seront déployées à, à travers toute la planète Crusader. Euh, il y aura de nouveaux scénarios d'interdiction. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes en train de voyager en quantum travel et que vous vous faites stopper, possiblement, il y aura de nouveaux scénarios. Parce qu'en gros, pour l'instant, il ne se passe rien parce que les serveurs sont morts. Mais surtout, il est censé, en gros, se passer deux, trois PNJ qui vous attaquent éventuellement et euh, possiblement des PNJ euh, non hostiles. Donc des PNJ friendly qui sont en train de leur tirer dessus. C'est à peu près tout le temps la même chose. Et là il pourrait y avoir un petit peu de nouvelles variations. Ce qui peut être plutôt intéressant. Euh, il y aura des missions basées sur l'environnement. Donc ce qui veut dire qu'en gros, euh, une fois que vous êtes dans un volume de probabilité. Donc ça c'est un système que CIG utilise pour déclencher des événements. Eh bien, des missions, j'ai tapé le micro. Des missions pourront popper, en fait, en fonction du type de volume dans lequel vous êtes, et en fonction éventuellement, des PNJ qui peuvent se trouver dans le coin. Ce que je trouve plutôt pas mal d'avoir des missions qui, qui, en quelque sorte, s'adressent directement à vous, plutôt que d'être global dans, dans le mobile c'est quelque chose qui peut être plutôt intéressant. Et euh, ça peut être même plutôt cool si elles ne. Elle ne peut pas via le mobile glass, c'est-à-dire que si vous, vous vous rendez compte possiblement qu'il y a un, un, un PNJ hostile, vous le tuez, vous sortez de votre vaisseau, vous allez dans le vaisseau pour l'explorer, vous voyez que il euh, y a tel objet qui traîne, etc. etc. Donc je, je pense pas que ce sera là dans la première version, mais en tout cas ça peut être déjà plutôt cool d'avoir quelque chose qui est basé sur, euh, sur votre zone à vous. Et enfin, le Salvage Hull Stripping, c'est plutôt une mise à jour de la carte qu'une véritable nouveauté. Enfin, c'est juste le fait de dire que le Reclaimer fait bel et bien partie des vaisseaux qui pourront faire du Hull Stripping à la sortie du Salvage. Donc voilà pour le euh, Roadmap Roundup, qui s'adresse vraiment à la 3.18$. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, les grottes, honnêtement, je ne les attendais pas. Les rivières, je ne les attendais pas. En fait, je suis vraiment étonnée par tout ce qui a ajouté. C'est des beaux ajouts. Ça fait plutôt euh, plutôt plaisir. Et donc, vous ne le savez peut-être pas, mais en gros, chaque fois qu'il y a un round-up, enfin, pas chaque fois, mais souvent quand il y a un round-up, la roadmap est elle aussi euh, mise à jour. Donc là, par exemple, sur le release view, oui, effectivement, l'inside laissait présager que c'était plutôt proche, effectivement. Alors, on va revenir sur du 100%. Donc, le release view a évidemment été mis à jour, et ce qui est cool, en fait, avec les petites images, c'est que potentiellement, on peut y jeter un petit coup d'œil, puisque si on regarde, là, on a une image du site, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspecter la on va aller... Euh, on va aller ouvrir ça dans les sources. Un là. Alors c'est pas, pas très très grand, c'est un peu flou. <rire> Mais en gros, on peut déjà un petit peu jeter un coup d'œil au nouveau site, on voit que là il y a l'air d'y avoir un vaisseau qui ressemble à un 600i. Euh, on a quelques habitations, qui ont l'air de faire de brick et de broc. Et surtout, on voit l'utilisation un temps de Rastar. Donc Rastar, je rappelle que c'est euh, l'outil qui permet d'aplanir du terrain en fonction du placement d'objets sur celui-ci. Alors là on voit qu'il y a aussi une très grosse installation, on ne comprend pas trop ce que c'est. Mais on, on voit vraiment que c'est très très très bien installé dans, dans le décor, ça marche plutôt plutôt bien. <rire> donc voilà. Restart c'est pas une étoile avec des dreads, non c'est pas du tout ça. Et donc je disais, euh, hop on va fermer tout ça. Yeah. C'est le début du housing, alors Rastar servira pour le housing, effectivement, mais là en l'état c'est pas du housing, c'est vraiment juste prévu pour des missions et des PNJ, mais Rastar c'est le prémisse, effectivement, le fait de pouvoir aplanir un terrain en fonction d'une construction, c'est quelque chose dont les, dont les joueurs auront besoin. Hop là, mais si on s'intéresse au Progress Tracker, alors on va dézoomer un petit peu. J'aime bien faire ça moi. Ça permet d'avoir un petit meilleur vue d'ensemble. Je vais m'enlever. Je ne peux trop dézoomer. Et on va se faire un truc comme ça. ça c'est pas mal, donc les Pontiers, c'est là où nous nous sommes Q3 2023 et euh, donc comme je disais en général il y a une mise au jour de la roadmap et ça permet un petit peu de voir l'avancée en gros de, de Squadron et du PU ce qui est plutôt intéressant, euh, on voit que l'acteur statut par contre, euh, l'acteur statut T2 je vais y arriver, euh, et globalement dans les mêmes eaux il a un petit peu bougé mais ça va, euh, on voit que le Retaliator a été décalé, à la base il était un petit peu prévu pour euh, fin 2022, il est parti sur 2023. Les IA sont à peu près toujours dans la même zone, toujours pour Q3 2022. Alors je précise que quand je dis Q3 2022, c'est l'équipe qui aura fini son taf, ça ne veut pas dire que c'est une implémentation directement dans le PU, puisqu'il peut y avoir d'autres dépendances sur d'autres équipes. Ça, c'est le truc très important à retenir. Euh, les IA qui font, gros, leur routine en dehors du, du boulot sont toujours au même endroit. Les IA utilités sont toujours au même endroit. Le Crucible, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu décalé. Mais, en gros, il est toujours dans les mêmes zones. Le Légionnaire, lui, il n'a pas bougé. Il est à peu près toujours au même endroit. La... Le rework des marqueurs sur les, sur les maps est toujours au même endroit, ce qui est plutôt une très très très très bonne chose. Le SRV ne bouge pas, la gravité artificielle ne bouge pas. Les constructions dans les astéroïdes sont toujours au même endroit. Atlas aussi. Le Banu Merchantman a, a été un petit peu rallongé, mais pas de beaucoup. On est à peu près dans les mêmes eaux. Le Bounty Hunter V2 euh, est toujours à peu près au en même endroit. Le bug fixing, ça on si s'y intéresse pas, c'est un truc continu, donc c'est pas la peine de, de s'intéresser à ça en se disant que le bug va s'arrêter en 2023. C'est quelque chose qui va continuer hein. tant que le jeu ne sera pas sorti. Euh, c'est quelque chose qui continuera. Les intérieurs avaient été décalés la dernière fois, donc ils sont toujours dans les mêmes eaux. Le Cargory Factor, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il a l'air d'être toujours en bonne piste pour la, de... la 3.18. Ce qui est une très très bonne nouvelle. Euh, les archétypes de cave, en même temps, ils ont été annoncés pour la 3.18, donc c'est logique qu'ils soient dans ces eaux-là. Par contre, gros gros gros gros gros changement pour Squadron 42. Puisqu'on voit que la fin de tous les chapitres, enfin pas tous mais quasiment tous... A été repoussé. À la base, euh, ils étaient censés s'arrêter mi-2022. Et là, on voit qu'ils ont été repoussés à euh, Q3. Donc, gros changement pour Squadron. Il euh, y a fort à parier qui sont encore décalés pour le Q4-2022. Euh, ici, on est à peu près toujours dans les mêmes zones. Il n'y a rien qui change le comédie. -tique. C'est normal qu'il reste à peu près dans ces zones là puisqu'il est censé sortir en parallèle du Cargo factor. Euh, le cutting T2, lui, il me semble qu'il a été bougé. Il, il, si mes souvenirs sont bons, il était prévu pour 2022 et il a été légèrement décalé. Ça, c'est pas très important. Euh, les épaves en fait ça typiquement faut pas se fier à ça c'est du travail continu donc en vrai ça continuera pendant tout 2023 puisqu'ils vont ajouter des épaves de tous les types de vaisseaux un petit peu partout donc c'est pas quelque chose qui s'arrêtera à ce moment là c'est vraiment un travail continu euh, le dgs crash recovery est à peu près toujours dans les mêmes eaux et ça ce sera très important pour le server meshing et pour la persistance donc il y aura besoin qu'il termine. Euh, les différents types de munitions, ils sont toujours pour le même endroit. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très très très important. Le docking ship to ship n'a pas bougé. Ce qui est plutôt cool. Il est toujours en piste pour euh, Q4. Le corsaire est toujours en piste. Les évents dynamiques, ça c'est pareil, c'est un truc continu. Donc faut pas s'y intéresser. Euh, amélioration d'écosystème, en vrai c'est quelque chose qui continuera, hein, c'est pas un truc qui va popper un jour sur une release view. Euh, les ennemis ça, si j'ai pas de bêtises, c'est de la gestion. Ah non, c'est des vaisseaux ennemis euh, qui vont être implémentés pour Squadron. Donc ça, il me semble que ça n'a pas trop trop trop bougé, mais j'ai un doute... Les VAT2 euh, est toujours en bonne piste, ça c'est plutôt cool. Le feu dans les vaisseaux ne bouge pas, il a l'air d'arriver toujours au même endroit. Ça c'est des armures, c'est pas très intéressant. Les FPS Device, ça on va le voir dans le Monthly Report. On va voir que c'est plutôt en, en bonne piste. Le FPS Radar Scanning, on n'a plus trop d'infos. Donc ça j je pourrais pas vous dire où ça en est euh, à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est très très flou, ça devait sortir il y a très longtemps finalement, ça n'a pas été fait. Euh, et là, on n'a plus trop d'infos. Donc euh, ça, c'est quelque chose, on, on verra si, si ça sort un jour ce, cette année ou pas. Le Freight Elevator, que j'attends énormément, qui servira donc à cheminer du cargo directement dans votre hangar, n'a pas bougé, en même temps il avait un peu de, de marge pour sa sortie. Euh, Gen 12 est en bonne voie, on le verra dans le Monthly Report, donc lui il bouge pas trop. Le hacking, on a pas trop d'infos. Donc on ne sait pas si ça sortira cette année ou pas, ça faudra voir. X continue d'être développé. Donc faut pas se fier à la fin de la barre, c'est pareil, ça va être repoussé d'office. Euh, les chirurgiens aux hôpitaux, par contre ça ça n'a pas bougé, donc peut-être qu'on verra ça popper euh, en 3.18 dans les hôpitaux, on verra bien. Les munitions, c'est pas très important. Euh, les jump points, on a quelques informations dans le monster report, on en reparlera plus tard. Donc ça y est, des chances que ce soit fini, mais on ne le verra pas, puisque tant qu'il n'y aura pas Pierrot, on n'aura pas de jump point. C'est aussi simple que ça. C'est plutôt un peu de barge, si on parle d'élévateur à cargo. J'ai pas compris euh, ce que tu voulais dire, Quincy. Euh, amélioration des échelles, ça c'est pas très important, c'est juste vraiment des, des changements un petit peu dans la logique. Le support de vie, euh, on va en parler un petit peu dans le Montilary report aussi, qui avance bien et qui n'a pas bougé pour l'instant. Euh, les, les variations de l'Orville qui continue d'être développé, c'est pas forcément un gros game changer dans le jeu, mais c'est vrai que ça pourrait faire de j'ai pas compris celle-là qu'une si désolé, mais ça pourrait faire du bien d'avoir leur ville qui devient un petit peu plus grand en même temps euh, donc ma radar, système rework, ça, ça bouge, on va en parler aussi justement dans mon série port. MFD qui malheureusement continue d'être décalé à chaque fois. J'espère que ça sortir un jour, c'est quelque chose que j'attends énormément. Ça, c'est pas important, c'est du euh, du fixing des trucs comme ça. Le rework du mobiglass, qui fait son petit bonhomme de chemin, donc on devrait voir arriver un de ces quatre. Euh, ça on en a parlé, hein, c'est ce qui arrive pour la 3.18 tout simplement les nouveaux shaders euh... <rire> c'est un peu ça MFD les nouveaux shaders d'océan, ça ça fera du bien aussi quand ça arrivera mais c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement important non plus euh, ça c'est prévu pour euh, Pyro donc on verra pas avant un moment quoi qu'il arrive les hangars persistants dont j'attends beaucoup beaucoup beaucoup J'espère qu'on les verra arriver pour, pour Q4. Euh, tout ça, pour l'instant, ça continue sa piste pour Q1 2023. Mais ça va sûrement être reporté. Hein, parce qu'il y a forcément des, des bugs imprimés, hein, des choses comme ça. Euh, la possibilité de casser des choses. Qui pour l'instant est toujours en piste pour Q3. Donc on verra si c'est quelque chose qui arrive euh, ou pas. Euh, ça c'est en gros c'est des nouvelles euh, façons d'aborder le jeu. Euh, donc faut pas trop attendre que ça arrive sur une release, euh, parce que c'est quelque chose qui demanderait énormément de boulot. Donc tant qu'ils n'ont pas fini, euh, il voilà, ne faut, faut pas trop s'attarder à ça, c'est pas nécessairement des, des dates de sortie. Euh, petite amélioration sur le fait de se coucher, c'est pas très important, ça c'est Pierrot, pareil c'est toujours prévu pour un pour hein, donc... Euh, rien de, de fou, casser des choses genre le décor ou genre les composants de vaisseau euh, plutôt le décor en fait, casser des lampes, euh, des objets ce genre de choses c'est plutôt dans ce sens là ici on a la fin de Rastar qui est toujours prévue pour le même moment mais c'est la fin de Rastar pour les devs, pas pour les joueurs donc c'est très important en on, on, gros, euh, ils prévoient un système fonctionnel pour Q3 mais en interne, pas en externe ça, il euh, y en a besoin pour le server meshing, c'est quelque chose qui sera extrêmement important. Euh, à la base, ils avaient prévu de le finir pour milieu de l'année, mais ça, ça a été un petit peu repoussé. Euh, ça, j'en attends énormément. Par contre, c'est des missions de, de risque et de transport, donc c'est le fait d'aller sauver des IA, en gros, sur le terrain. Euh, il n'y qui a qu'à besoin d'aide parce que son vaisseau est en panne ou parce qu'elle est attaquée. Et euh, j'ai très, très hâte de voir ce genre de truc. La gestion des ressources. Donc, c'est ce qu'on avait vu euh, au sein du du, du, du, du Hammerhead. Et euh, on va en parler dans le, dans le Monster Report, juste après. Le R.I.C. Apollo, qui est toujours en piste. Rien de nouveau. Le Salvage Vehicle Munching. Donc, ça le fait, en gros, d'écraser. Des vaisseaux avec les mâchoires du Reclaimer. Et ça, c'est toujours en piste pour Q1 2023. Rebatou. Le salvage zero toujours en piste. Ça, on en a parlé de toute façon pour le, sur le roadmap Roundup. Euh, des points d'intérêt en satellite, ils en ont parlé il y a pas mal de temps. Donc c'est de l'ajout d'un peu de, de points d'intérêt, tout simplement. C'est pas de... Quelque chose de très très fou. Le save and load c'est pour euh, Squadron de toute façon. Euh, ça ça peut être intéressant. C'est euh, un truc qui a été repoussé euh, en gros. C'est la possibilité en gros de d'utiliser des objets alors que vous êtes assis euh, sur un siège. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, quand vous êtes assis sur un siège, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et donc là, sur le siège d'un pilote, vous pourriez, euh, par exemple, boire quelque chose, manger, euh, sans avoir besoin de vous lever euh, et, et d'utiliser de, de, votre, votre inventaire. Donc quelque chose de très RP, au final. Euh, changement sur, le, sur le, le, le comportement de la sécurité. Donc ça, c'est juste de l'amélioration au fur et à mesure de ce qui existe déjà. Carré, on en a parlé juste avant, ça c'est les ordinateurs de bord, en gros, des vaisseaux. Donc le truc qui vous permet de mettre des cartes-mères pour améliorer la précision du vaisseau, pour améliorer la... le radar, ce genre de choses, tout simplement. Sliding, c'est le fait de courir, en gros, et d'appuyer de... sur la touche de pour vous accroupir, et ça va vous permettre de glisser sur le sol. Alors, je ne sais pas si euh, ce sera appuyer sur la touche s'accroupir, peut-être qu'ils appuieront euh, sur une touche spécifique, mais c'est la norme dans le jeu vidéo, en gros. Quand on court, on appuie sur la, la touche pour, euh, pour s'agenouiller, et c'est comme ça qu'on glisse. Euh, ça, c'est des fringues, ça c'est un système de traduction, implémenté directement dans le jeu il euh, y a peu de chances qu'ils sortent en, quand on arrive à la fin ici il y a peu de chances qu'ils sortent en Q3 parce qu'il y aura sûrement encore beaucoup de taf derrière ça c'est vraiment juste l'outil mais comme il y aura sûrement de la trade encore à faire derrière il y a peu de chances qu'ils le sortent cool on peut faire du tout Très drôle qu'une euh, amélioration de caméra ça on s'en fout un petit peu le tabril ranger lui il n'a pas bougé il est toujours au même stade donc on aura sûrement des, des photos des motos fin d'année euh, plein de non annoncés euh, en gros on est toujours à peu près sur le même nombre coucou Neocortex. on est toujours à peu près sur le même nombre de non annoncés ce qui veut dire quand il y en a des nouveaux en fait donc en gros, euh, le centurion qui est passé en annoncé, ce genre de choses, ça a été remplacé par d'autres euh, non annoncés. Sachant qu'on a des très vieux hein, qui traînent. Euh, genre, genre, genre, genre. Je l'ai loupé. Genre celui-là, euh, où il y avait 17 équipes dessus. Euh, chez eux il était censé se terminer euh, à Q2 2021 mais on l'a toujours pas vu et il y en a plusieurs justement qui, qui sont comme ça qui, qui ont été terminés il y, y a quelques temps mais qu'on n'a pas vu je suppose c'est des trucs qu'on verra avec Pyro possiblement la ranger moi aussi je t'avoue j'ai les trois. Euh, et j'ai très, très, très, très, très, très hâte de les voir. Il euh, y en a quelques-uns ici dont on va parler dans le Monster Report. Parce qu'on a, a des nouvelles sur, sur quelques noms annoncés. C'est la piscine de Chris Roberts. A ton avis, si une moto sortait de chez ce fabricant, pourrait-il l'appeler le légionnaire De quel fabricant Ouais, le G12, je me suis posé beaucoup de questions sur le G12 et finalement je l'avais pris. Je, je l'avais bien aimé. Euh, Unified Nitem Port FPS, ça c'est vraiment pas mal. C'est quelque chose qui normalement à terme devrait nous permettre en gros de mieux ranger les, les équipements et peut-être même euh, s'il faut un peu de code refactor de, de pouvoir avoir un flingue même quand on n'a pas d'armure. Ce serait plutôt cool. Ceux qui font le Centurion. Euh, Anvil Mais bah, je pense pas parce que justement ils ont déjà le, le légionnaire qui... qui est un vaisseau. Quincy. Euh, si si y a une moto qui devrait sortir chez Anvil comme ça, je pense qu'ils l'appellerait le... le Spears. Je verrais bien un truc comme ça. La lance. en... Dans la langue de. De Nabila. J'ai bugué. Hâte de voir le 600 Eagle Standard, moi aussi. Surtout qu'il va y avoir un sacré, sacré rework. Ouais. Ouais, complètement. Euh, le Tractor Beam qui part beaucoup plus loin que ce que je pensais. Q1 2023 donc ça il va falloir attendre un petit peu malheureusement euh, mais en même temps on n'en a pas pff, absolument besoin on va dire avant le salvage donc pourquoi pas euh, ça c'est de la gestion pour les pour les IA en gros c'est rien de de fou ça c'est des armes de chez Volt donc qui doit sortir en, en Q3 logiquement euh, la dégradation des armes, donc le fait d'avoir de, des de ratés, ce genre de choses sur les armes, et ça devrait arriver, pour Q1, ça n'a pas bougé, euh, l'armure Xénochouette, qui a été euh, commencée euh, il y a pas mal de temps déjà, et je suis très étonné que ce soit pas encore sorti, et le push and pull, qui n'arrive pas de bouger, euh, en permanence, donc on verra, si ça sort bien pour Q3 ou pas, Mmh, effectivement, ouais. Myrmidon ça pourrait être pas mal. Salut Manu Et merci pour le follow euh, Manu. <rire> Donc voilà, en gros, pour la, pour la carte. Euh, c'est plutôt cool. Il n'y a pas grand chose qui a bougé en fait. Ce qui a vraiment pris cher, c'est euh, Squadron Card 2. Squadron 42 a beaucoup beaucoup bougé. Mais en même temps, sur l'ancien Monthly Report, ils avaient dit qu'ils avaient fait des gros changements sur l'approche des niveaux et de certains trucs, ce qui les avait obligés en fait à, à revenir sur tous les niveaux pour changer des, des choses. Salut Zadist J'aurais dû me faire un café. J'ai pas pensé. Attendez. Je vais utiliser ma force Jedi. Ouh, ouh, ouh, ouh. Plus, pas là, encore, encore. Oh mon dieu, oh mais une tasse qui flotte c'est incroyable Donc ouais c'est vraiment Squadron qui a bougé euh, Mais en même temps voilà ils sont en plein rêve et il y a eu des changements il n'y a pas longtemps Et donc du coup nous on va passer au euh, oh, Monsely Report Sur le radar FPS, ils ont bien avancé. Mais c'est ce que je disais, en fait, on ne sait pas. Euh, on avait eu des nouvelles à un moment, et puis après, plus rien. Le, le néant total. Donc malheureusement, je ne peux pas dire. On sait que tu as un électronomo caché dans la pomme, de table. Le rework de la star map, on va en parler un petit peu. On va en parler dans le, dans le monde slip Donc, en gros, le Monthly. Euh, je ne vais pas vous faire une traduction littérale. Hein. On va juste survoler et en, et en parler un petit peu. Donc, pour laï Contente, en gros, euh, ce qu'elle en ressort, c'est qu'ils ont fait beaucoup de corrections de bugs. J'espère qu'on aura des cadeaux pour les 400 millions. Tu veux dire comme un T-shirt euh, Ils ont fait en gros de la correction de bugs. Et ce qu'ils ont fait pour, euh, pour se concentrer un peu plus facilement, c'est qu'ils ont essayé de faire du triage. Ils ont séparé en gros les, les bugs par équipe, ils se sont dit, tiens, ce qui peut aller dans telle équipe, on leur file, ce qui peut aller dans, dans telle autre équipe. Tu vois, par exemple, les designers les, les animateurs etc., etc. Et euh, ils ont réussi en gros à régler une cinquantaine de, de gros problèmes pendant cette phase-là qui a duré une semaine, je crois, en gros. Grosso, grosso merdo. Non, deux semaines. Et euh, ensuite, ils sont retournés euh, aux taf. Et à ce moment-là, ils sont occupés des vendeurs d'armes, les animations de vendeurs d'armes, en gros, pour que les vendeurs puissent, euh, comme les vendeurs de café euh, et tout ça, pour qu'ils puissent aller chercher une arme, la poser, l'arranger et interagir avec le joueur. Euh, après ça, ils sont vachement intéressés à la discussion entre PNJ. Et plus précisément, les discussions entre PNJ pendant qu'ils mangent. Donc on aura la joie de voir des PNJ en train de faire Donc pour eux c'est une façon de faire du réalisme. Euh, plus, plus exactement gros, les PNJ pourront prendre une bouchée dans leur nourriture et prendre une discussion avec les PNJ qui seront en face d'eux. Oh, je, je sens que mon café arrive à nouveau. Je, je, je le sens, oui, il, il, il approche. Oh là là, mais oui, mais c'est un café C'est incroyable Je vais essayer de l'attraper. Oh Mais comment ça fonctionne C'est une mauvaise nouvelle s'ils ont bougé Squadron 42. Ça veut dire qu'ils sont pas prêts de se focaliser sur SC. Alors, c'est toujours assez compliqué puisque SC découle directement de Squadron 42, donc tout ce qu'ils font sur Squadron part sur Star Citizen euh, le truc un peu complexe comme disait euh, regarde c'était quel dev je vais oublier j'ai oublié quel dev avait dit ça techniquement d'une certaine manière ça accélère les choses pour, euh, pour Star Citizen mais ça les repousse en même temps c'est à dire que euh, on va dire qu'ils veulent, développer... veulent développer le fait de faire de la déco dans une maison. Normalement, il y aurait une équipe qui bosserait dessus, qui essaierait de trouver comment euh, intégrer euh, au PU, et en même temps de le faire dans Squadron, et ils essaieraient de régler les deux problèmes à, à la fois. Et du coup, ils testeraient juste avec euh, un objet dans une maison et du coup le truc servira à rien en fait dans le PU et personne n'en aura rien à taper. Typiquement le, le heal. Ce qu'ils font aujourd'hui c'est qu'ils passent en full squadron. Donc, admettons dans squadron on a la, la possibilité de décorer sa chambre dans un vaisseau. Ils font en sorte que ça fonctionne à deux ils se, con, se concentrent dessus, ils se posent pas de questions de savoir si ça fonctionne en réseau ou pas. Donc très très vite ils vont pouvoir l'intégrer en jeu régler les problèmes, régler les bugs. Une fois que ça, c'est fait, là, il y a l'équipe PE qui prend et qui gère la partie réseau et qui l'intègre. Et donc, en fait, ils intègrent un truc qui est pleinement fini, fonctionnel, et on peut décorer l'entièreté de, de la pièce. Donc, on est obligé d'attendre six mois avant de voir quoi que ce soit dans le PE. Mais on a un produit fini. Donc c'est plus dur psychologiquement parce que, Squadron, euh, parce que Star Citizen est la vitrine, et c'est à ça qu'on joue. Mais d'un autre côté, ça permet de sortir beaucoup plus vite Squadron, de se débarrasser de Squadron, et de passer après sur Star Citizen. Donc l'un dans l'autre, c'est une bonne chose. Tu fais bien le PG. merci beaucoup. Euh, niveau de Roxy, on parlait la bouche pleine, 0 ,0 ,0 ,0. En juillet 2023, est contente, les IA ont fini d'implémenter les bonnes matières à table. Bah, tout seul, Roxy et non, ont le droit de me faire des séries corporels une vieille histoire de dette. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Ah, quelque part, oui. Ça veut dire que si des renforts reporté depuis une dans Squadron de alors ils ont aussi peu. Performance c'est pas très sûr. Non, pas du tout. Au contraire. Les performances à chier des IA dans, dans le PU, c'est le serveur et uniquement le serveur. Si tu prêtes attention à ce qui se passe en fait par rapport aux IA, même sur le siège d'horizon, si tu regardes, la logique en fait, est géniale. La logique fonctionne très très bien. Quand une IA a, a une input, euh, par exemple, un son, elle va se diriger vers le son. Elle va chercher à savoir ce qui se passe. Si elle voit un de ses collègues qui se fait tuer, elle va se diriger vers le collègue pour savoir s'il va bien et ensuite enquêter pour savoir d'où vient le problème. Euh, si Nia te voit, elle va tout de suite se mettre à couvert, lancer une alerte et appeler les autres. Vraiment, la logique fonctionne très, très, très bien. Elle est belle et elle est propre. Par contre, le back-end est aux fraises, le serveur est à la rue, et donc on a beaucoup de sautes en fait, d'input. Euh, hier soir, j'en parlais avec nous, et avec Tib, euh, on parlait du fait que j'ai remarqué que Batou et moi, on avait la même technique en fait pour contrer les IA. C'est qu'on ne cherche même pas à se mettre à couvert, on court, on voit une IA, on tire, et si on voit une autre IA, on se décale de 2 mètres. Et on tire sur l'IA. Parce que je ne sais pas si tu le fais consciemment ou pas, Batou. Mais on joue sur le fait que les IA lag, Et que du coup, elles vont prendre en compte les anciennes positions où on était. Et donc, du coup, il y aura un décalage en fait entre ce qu'elles vont faire et ce que nous on fait. Pareil sur le fait de courir très très vite. Ça fait que les IA sont pas capables de suivre le mouvement en gros. Et j'ai remarqué que Batou et moi, on sait exactement la même chose là-dessus. Je ne sais juste pas si Batou le fait consciemment bas. Les IA sont capés à 10 PS Max, à peu près, ouais. Mais ouais, non, sur Squadron, ils s'en foutent, hein, leurs IA, elles tournent. Hein. Il suffit de voir la, la présentation qu'il y avait eu sur l'ingénieur qui faisait une routine de, de changement de fusible. Enfin bref, passons. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de serveurs par joueur, mais sur Squadron il n'y aura pas de serveurs. Hein. À moins que j'ai mal compris ce que tu voulais dire. Mais concernant le, le PE, en fait, le, le server machine va régler ce problème. Puisque chaque serveur gérera une zone minimale. Euh, donc avec un nombre d'IA limité aussi. Ce sera découpé en blocs. Là, en gros, les serveurs, si tu veux, gèrent l'entièreté de toutes les IA, de tout le serveur. Donc de toutes les planètes. À chaque seconde. Ce qui est débile. Moi, j'attends de voir... Ah non, mais je te le garantis, Squadron 42, c'est un jeu solo, il n'y a pas de serveur. Il hein. n'y a aucun serveur pour Squadron 42. Que dalle, nana, il n'y a aucun intérêt. Euh, il pourra peut-être y avoir potentiellement une connexion en ligne pour des récompenses, des choses comme ça, des hauts faits. Mais il y a une différence entre une connexion en ligne et le fait d'avoir des serveurs. Et Squadron, c'est sûr qu'il n'y aura pas de serveur. Sûr et certain. Non, pas consciemment. Ok. C'est pas, pas du bug exploit, c'est du gameplay émergent. <rire> Lol. Mais ouais, non, euh, Manu, euh, c'est 100%. Vraiment. Y a, y, ils ont aucun intérêt à foutre du serveur là-dessus. Ça leur coûterait de la thune pour rien. Quel serait l'intérêt de mettre des, des serveurs Il n'y a, a, a pas de multijoueur. Il euh, n'y a pas de fonctionnalité en ligne. Ce serait, ce serait se tirer une balle dans le pied. Du coup, vous laissez quasiment rien habiter aux copains. Désolé. Donc, allez, on reprend euh, assez de digression. Donc, je disais, euh, les PNJ vont pouvoir euh, parler entre eux pendant qu'ils mangent. Et potentiellement, derrière, ils veulent l'étendre à des situations, par exemple, entre des PNJ qui sont en train de bosser. Si un PNJ, par exemple, qui est en train de vérifier quelque chose euh, sur des composants, un autre PNJ pourra venir l'interrompre et parler avec lui. Et potentiellement, ils veulent faire ça aussi avec les lits. Et j'ose même pas imaginer la gueule du PNJ s'il est en train de pioncer qu'il y en a un autre qui vient le faire chier. Tiens, je serais curieux de savoir comment le serveur mais Je va gérer un event comme Horizon. Et toujours qu'ils le font en même temps, ça va être une sacrée usine à gaz, j'ai l'impression. Non, ce sera pareil qu'aujourd'hui. Euh, en fait, aujourd'hui, je te garantis que les devs sont très heureux quand tout le monde est au même endroit. C'est le meilleur truc possible pour eux. Parce que ça permet de décharger la, la charge serveur. Justement, parce qu'en gros, aujourd'hui, le CS serveur ne euh, sert à rien mise à part quand tout le monde est au même endroit et donc quand tout le monde est à siège au euh, Horizon c'est le panard pour eux c'est génial enfin bref euh fiturne du coup euh, ce qu'ils essayent de faire avec les AI features, c'est qu'ils veulent en sorte que les comportements en combat soient un peu plus dirigés par les données. Donc, C'est-à-dire vraiment des, des capacités de combat intrinsèques euh, au PNJ qui peuvent être utilisées à Sumsum, euh, par SunSumption pour, euh, en gros, adapter le comportement du PNJ en temps réel face à l'environnement. C'est quelque chose qui permettra d'avoir quelque chose de plus... Euh, adaptables puisque c'est quelque chose qui pourront changer directement dans Dataforge. Dataforge donc qui est l'outil utilisé par les, par les devs pour changer les valeurs d'un objet. Ensuite ils aimeraient faire un système de perception euh, qui fonctionne avec des, des jauges. Donc la, ce que j'appelle la perception, c'est la vue, l'ouïe, euh, ce genre de choses. Donc en gros, s'ils entendent un coup de feu, il y a une jauge d'ouïe qui va monter et qui va euh, s'appliquer directement ensuite au comportement. Donc par exemple, s'il y a une jauge très très faible, si le PNJ entend un petit bruit, il va tourner la tête, il va se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc Si euh, il a la jauge qui est beaucoup plus haute, il va commencer à encaîner. À enquêter, pardon, il va chercher à savoir d'où vient le bruit exactement. Et si la jauge est pleine, là, ça va déclencher le combat. Donc, il va sortir une arme et euh, il va essayer de, de trouver une cible. Euh, C'est des comportements qui pourront être aussi... Euh, comment est-ce que je pourrais traduire ça Influencé par la météo. Donc par exemple, s'il y a énormément de vent, ce genre de choses, le, le PNJ va peut-être chercher à se mettre à couvert ou s'allonger. Euh, s'il fait nuit, il va peut-être chercher à rester dans la lumière. Ce genre de choses. Je n'ai pas du tout réussi à le faire le, le son de Metal Gear. Euh, ils sont en train de développer aussi la, le comportement d'enquête, de l'étendre de pour qu'il fonctionne un petit peu mieux. Donc, par exemple, ils vont essayer de faire en sorte qu'un PNJ soit capable de comprendre ce qu'est une cachette, et donc, du coup, de les chercher en cas de problème, de les vérifier, et derrière, de les retenir. Donc, en gros, il sera capable de faire une carte virtuelle dans sa tête pour dire Bon, ben voilà, cette zone-là, j'ai déjà euh, vérifié, j'ai pas besoin d'y retourner. Et à terme, plus loin. Ils aimeraient faire en sorte que les PNJ puissent le partager à d'autres PNJ. Donc par exemple, euh, un garde de sécurité aura fait son petit tour et va voir un autre PNJ et lui dire « Bon, moi j'ai déjà enquêté là, t'as pas besoin d'y aller, prends cette zone là. » Ce qui est assez débile. Pardon. Alors. Euh, ils aimeraient aussi améliorer la notion de couverture, que les PNJ se couvrent un peu mieux en utilisant le système de couverture automatique. Et pour ce faire, ils aimeraient aussi euh, améliorer euh, ce qu'on appelle le, le mantling et le vaulting. Donc en gros, c'est un système d'escalade, de, de grimpe, d'enjambement. Si si on pourrait dire ça. Et le saut, c'est un peu le fait de, de, de glisser dans, dans l'action, un peu à, à la Starsky Hutch, par-dessus une voiture. Donc le fait d'avoir un petit peu d'élan et de, de glisser par-dessus un truc. Bonjour Anas Rog. Les pnJ deviennent des gardes de MGS. En vrai, les gardes de MGS sont pas très poussés. Hein. Très sérieusement. Je les aime beaucoup, mais ils sont pas très poussés. En espérant que ça donne... Pas des IA omniscientes à la Fallout. Non, parce que justement, plus la logique est complexe, moins elle est omnisciente, justement. Parce que du coup, tu peux commencer à tricher avec elle. Par exemple, là, si euh, l'IA a déjà vérifié une zone, si toi tu vas ensuite dans cette zone-là, il y a peu de chances qu'elle revienne te voir. Alors que Fallout 4, comme les IA sont à chier, elles savent où elles viennent te chercher. Ce qui n'est pas du tout pareil. C'est un, un peu, un peu la, la différence, on va dire. Donc, voilà, en gros, pour, pour iFeature. Euh, pour ce qui est de high-tech, grosso-merdo, euh, ils sont en train d'essayer d'améliorer ce qu'ils appellent les, les îles de navigation. Donc, en gros, c'est une création de, de navmesh autour du, du PNJ mais c'est des zones très limitées. Donc, par exemple, il y a le, le navmèche qui est autour d'un vaisseau donc dans, dans la zone d'habitation il y a un navmèche dans le vaisseau il y a un navmèche sur le vaisseau, etc. etc. et c'est ça qu'ils appellent les, les îles de navigation et en gros, ils essayent d'améliorer ça pour les lier un peu mieux justement en comment dire ils essayent de les lier à ce que je vous disais tout à l'heure euh, par rapport au, au vaulting et au mantling, donc à la traversabilité. Donc par exemple le fait qu'un PNJ puisse sauter d'un vaisseau et atterrir dans le nav de la planète. Ce qui permettrait d'avoir des, des PNJ un peu moins... Un peu moins PNJ, justement. Euh, par exemple, aujourd'hui, pour ceux qui, qui, qui ont beaucoup joué dans les épaves de Starfarer, même s'il y a des PNJ dedans, c'est pas très grave, parce qu'il y a plein d'astuces pour les, pour les avoir. Typiquement, vous rentrez dans une zone du, du Starfarer, vous faites du bruit, vous sortez, vous faites le tour, vous allez à une des autres entrées, et vous pouvez arriver par derrière et vous pouvez tous les tuer. Pourquoi Parce que les PNJ sont coincés en fait, sur ce nav-mèche, et ils ne peuvent pas en sortir. Et c'est ce qui les rend un peu bêtes, on va dire. Donc si là, ils arrivent à lier les nav-mèches entre elles, euh, ça veut dire que vous, vous ne pouvez plus vous échapper en escaladant quelque chose. Les PNJ pourront vraiment vous retrouver à ce moment-là. Ce qui est plutôt important. Par contre, s'ils veulent faire un boss PNJ, ils peuvent le rendre en disant, il oh, n'y a rien de pire que ça. Il n'y a, a rien de pire que d'augmenter la difficulté en, en, en trichant. C'est horrible. Euh, ils sont en train aussi un peu de faire de recherche et de développement sur les, les transitions, en fait, de... Les, les transitions, en fait, quand un PNJ sort d'un utilisable ou non, sur le fait qu'un PNJ tourne de manière un peu brusque, voilà, ils essayent de, de faire en sorte que ce soit un peu plus peaufiné, un peu plus beau. Parce que pour l'instant, en gros, le PNJ, quand il tourne, il fait peu, peu, peu. Donc là, ils essayent de donner un peu de poids au PNJ pour qu'il il tourne de manière un peu plus, un peu plus smooth. Ils essayent de euh, changer le système de, de locomotion, en gros. Euh. Ça, ça résume assez bien, en gros ils, ils essaient vraiment d'améliorer ça euh, ils sont en train de créer une nouvelle euh, une nouvelle interface de debug pour les IA en utilisant euh, imgui alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est imgui, c'est euh, une interface utilisateur directe. donc en gros c'est une interface qui est codée un peu à, à la dure directement dans la fonctionnalité euh, typiquement ce que vous avez vu je vais peut-être vous le montrer. Euh... Ne bouge pas. Voilà. Typiquement, voilà, ce que vous voyez euh, ici, c'est de, de l'imgui. Donc en gros, c'est une interface qui est, qui est codée directement dans, dans les fonctionnalités. Ça permet de faire du debug très facilement. Et ça permet de ne pas euh, avoir euh, d'artistes ni rien qui, qui bosse dessus. C'est très très cool. Très simple à utiliser. Et donc c'est parfait pour ce genre de. Euh, deux trucs. Un peu plus de PV sans être un sac à PV pour les boss comme à l'heure actuelle. Bah surtout ouais, techniquement dans, dans Star Citizen, le c'est les armures qui sont censées faire la vie. Donc il n'y a aucune raison pour qu'un PNJ résiste plus qu'un autre ou qu'un être humain, enfin qu'un qu joueur. Oh la page euh, Donc quoi ouais, ils sont en train d'essayer de, de faire une de lingui pour le debug d'AIS qui sera très pratique pour les pour les devs ça permettra de corriger plus facilement des problèmes euh, ils ont aussi fait de l'amiration sur le ah oh merde mais je bouge tout le temps la souris mais vous la voyez pas est ce que je peux changer ça Pourtant, il y a capture le, le, le, le curseur. C'est très étonnant. Ah, mais c'est parce que j'ai pas cliqué dessus. C'est pour ça. Ok. Euh... Donc, ils sont en train d'essayer de faire des améliorations sur les renforts par vaisseau aussi. En gros, pour que le vaisseau sache si les PNJ euh, descendent ou pas, si le joueur est dans le vaisseau, ça leur va permettra d'améliorer euh, tout ça. Euh, AI ah, véhicule Il se concentre principalement en gros, sur le fait de laisser les PNJ utiliser les modes de vaisseaux. Parce qu'en gros, euh, vous ne le savez peut-être pas Mais à l'heure actuelle, quand un vaisseau tire des missiles Juste il tire des missiles Donc en fait il peut tirer ou tirer des missiles autant qu'il veut Parce qu'il n'utilise pas les modes des vaisseaux Ça, ça n'existe pas chez, chez les PNJ donc, ils sont en train d'implémenter ça et la, le, premier, le prochain déploiement, pardon, c'est quelque chose qui devrait arriver puisqu'ils ont fini de l'intégrer dans le code. Allez-y, elle triche toujours. Salut Ezriane euh, animation, rien de fifou, ils font des améliorations sur les vendeurs euh, femelles, les hors-la-loi, les rescues et les transports, donc le, le secours et le transport. Et ils continuent de bosser sur les emotes. L'équipe de motion capture euh, est en train de construire son studio et devrait euh, l'avoir terminé pour la mi-août. Les art personnages bosse tout simplement sur les habits euh, d'explorateurs de, de j'aime pas la traduction frontière de bordure en gros de de la galaxie et euh, en gros il bosse aussi sur des objets pour les subscribers et des objets pour un event de vacances donc c'est pas exactement lequel donc, je sais pas si c'est un nouveau ou pas ça je peux pas vous dire alors, pour les euh, vaisseaux, justement, je vous disais qu'on allait voir un petit peu euh, euh, des trucs non annoncés. Et donc là, justement, on en parle un petit peu. L'équipe du Royaume-Uni est en train de continuer sur la Greybox du SRV, qui avance plutôt bien. Ils ont fini l'extérieur, euh, et donc ils vont passer à l'intérieur du SRV. Ils ont continué de développer justement un vaisseau qui n'était pas, pas annoncé, pardon, je vais y arriver. Ils ont fini la Greybox, ils sont en train de passer en Final Art. Euh, ils ont fini la Greybox sur le cockpit, sur le tableau de bord, sur l'habitation et sur le cargo hold. Donc c'est plutôt intéressant. Bon, donc on sait que c'est un vaisseau qui est plutôt gros, puisqu'il y a une zone d'habitation et une zone à cargo. Donc il y a peu de chances que ce soit un vaisseau solo. Ça c'est plutôt intéressant. Et donc l'équipe a euh, terminé l'extérieur de euh, la coque. Et euh, passe en Final Art sur la coque aussi. Donc c'est un vaisseau qui avance plutôt bien. Et donc qui pourrait potentiellement sortir pour, euh, pour Q3. Ça serait un magnifique objet collecteur à poser sur une table de bord. Alors j'ai vu plein de gens euh, râler sur ça. Moi perso, je trouve ça génial. Mais il y a un truc que j'aimerais dire. Quand même. Les, les gens qui se plaignaient, j'ai vu qu'ils parlaient de valeur pécuniaire. Et là, on a un gros problème parce que techniquement, le fait d'être subscriber, c'est une volonté explicite de vouloir donner de l'argent en plus à CJ pour qu'il puisse faire euh, des CitizenCon, des euh, émissions, euh, des vidéos, des choses comme ça. Et des trucs comme, euh, ba comme Battle of Brick, là, justement, ce qu'on voit. Ça, les subscribers, ça sert à faire ça, typiquement. Et pour nous remercier, ils ont décidé de nous filer des objets en plus. Donc, comment à dire ce mois-ci, je me faire naquer parce que l'objet ne vaut pas le coup d'un point de vue financier. Parce que une armure c'est 12 euros, et là c'est que 6 euros, donc je perds de l'argent, machin. Ça n'a aucun sens. Si vous voyez des choses comme ça, c'est votre problème. C'est vraiment pas la faute à lui. Sachant que le truc, euh, le truc subscriber s'est vraiment amélioré avec le temps. Les, les premiers trucs, ils étaient. Euh, ça fait viseur sur les messieurs, tout à fait. C'est un peu ce que j'ai partagé sur, euh, sur Twitter. Mais je conçois parfaitement que maintenant qu'ils ont implémenté le slot, ils vont produire du contenu pour ces logiques. Complètement, je trouve c'est une super nouvelle, quoi. Le bubble head quand j'ai vu ça sur le PTU, mais j'étais à, à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Bref. Donc, euh, on a un gros vaisseau, possiblement minimum de personnes. Minimum type genre MSR, un truc dans le genre, euh, qui pourrait possiblement sortir en Q3. Il euh, y a un autre Final Art qui a été fini sur un vaisseau, euh, enfin sur un véhicule terrestre. Il y a peu de chances que ce soit le Centurion. Parce que vu la date de sortie du. Du bon de porte le centurion, ça fait un moment que les gens l'ont vu, ils l'auraient dit si ça avait été le, le centurion, donc c'est sûrement un de vaisseau. Euh, ensuite, ils ont fait un petit passage sur le misc ULC, qui normalement est, est fini, il n'y a pas trop trop de trucs à faire dessus, on verra. Ils ont commencé de la white box sur un autre vaisseau euh, non annoncé, mais c'est juste une variante d'un vaisseau qui existe déjà. Et, honnêtement, j'ai essayé de réfléchir à ce que ça pouvait être, et je ne sais pas. Le, le, le seul truc que j'ai eu au pif dans ma tête, ce serait une variation du 600i. T'as une idée pour un, un, un, un, un cargo chez Origine Il y a peu de, sens, peu de chance pardon, parce que Origine se concentre vraiment sur soit un petit peu d'armée, soit du tourisme. Donc, quelque chose d'utilitaire. Je les vois vraiment pas faire ça. Je les vois vraiment pas faire ça. En tout cas, voilà, on aurait une variante d'un vaisseau qui existe déjà. Euh, je vous disais qu'on allait parler du ressource management sur la Mered. J'ai été très, très, très heureuse de voir ça. Ils ont fait un passage complet sur la Mered. Euh, pour ajouter les relais à travers tout le vaisseau, euh, pour les rendre fonctionnels. Donc, par exemple, tout ce qui est la euh, gestion des composants, en fait, dans la bête composants, ils ont ajouté des relais, ils ont ajouté des relais à travers le vaisseau, pour qu'on puisse faire du de la ressource, euh, du management de ressources. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est vraiment très très très cool. Et on n'en reste plus concernant les tourelles. C'est pas la même équipe. Euh, le Drake Corsair euh, a reçu son passage euh, final au niveau artistique. Euh, ils ont supporté le design sur la. sur la Greybox. Donc ils sont occupés en gros du, de la zone principale, de la zone arrière, des, des réacteurs qui arrivent sur la fin. Les ports d'attache pour les ailes. Euh, ont reçu un, un, un passage pour du, pour du détail. Et ils sont quasiment terminés. Sur l'extérieur, le nez a été un petit peu plus détaillé. Il y a eu quelques modifications sur les. sur les décales. Donc en gros sur les inscriptions et tout ça. Pour un peu mieux les standardiser en fait sur, le, sur la police de Drake. Donc en gros, ils sont en train d'essayer de standardiser un peu, un peu plus Drake. Et ils ont aussi passé la zone cargo en Final Art. Et puis après, ils ont fait un petit peu de lumière, hein, tout simplement. de 90 Bombardier édition Alors, le community, honnêtement, c'est pas très important. Il y a eu un petit peu de. Il y a le Battle of Brick, tout ça, mais il n'y a rien d'absolument grandiose. Et du coup, on va arriver aux pièces de résistance On va arriver à l'engine. Donc l'engine, je vais vous faire un gros résumé, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu velu. Ce qui se passe, en gros, pour l'engine, le, euh, c'est qu'ils ont essayé d'améliorer la détection d'entités. Donc, en gros, dans un jeu vidéo, pour faire de la détection, il y a plusieurs options. Mais il y a euh, une des options qui est de plus en plus utilisée, c'est d'utiliser des, des rayons voilà, pour, pour détecter des entités. Et ils ont essayé d'améliorer ça, en gros. Euh, ils ont amélioré les détections de collision sur les roues des véhicules. Donc, en gros, euh, autour des roues, il y avait une espèce de, de boîte qui détecte de, de la collision et ils ont amélioré ces collisions-là. Euh, ils ont créé un nouveau système de poulie qui fonctionne sur des cordes pour créer du, du nouveau gameplay. Ça maintenant c'est fonctionnel, ils peuvent accrocher une poulie sur une corde. Ce qui est plutôt plutôt cool là. Hein. Ça peut permettre des trucs assez, assez fifou. Euh, ils ont créé de nouveaux types de, de grilles intérieures. Donc les grilles intérieures c'est... Quand vous rentrez dans une station, dans un vaisseau, machin, vous avez une grille et vous marchez dessus. Donc voilà, ils ont créé un, un nouveau type de grille, ce qui permet de les améliorer, de les rendre un peu plus petites. Et euh, ce qui, euh, pour une raison que j'ignore, parce que je ne sais pas exactement quel était leur problème, mais ça a permis d'améliorer euh, port olissard parce qu'en gros, sur Port-Olyssard, ils avaient, semblerait-il, des gros problèmes de gestion de grille. Et euh, ça, c'est un problème qui a été réglé. De la descente en rappel pour utiliser la poulie. Euh, non. En, en rappel, tu peux pas utiliser de poulie. Pour des, des raisons complexes. Mais tu peux pas. Si les grilles sont plus petites, on passera moins au travers. Alors, techniquement, ce serait plutôt le contraire, mais... <rire> Euh, sinon, la conversion vers Gen-12 continue, évidemment, et qui passe de plus en plus de, de, de, de code vers, vers Gen-12, et euh, ils ont aussi abordé, en fait, euh, euh, un support pour, pour euh, la génération de MipMap. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, du MipMap, en gros... Quand vous avez des objets en 3D, il y a ce qu'on appelle le, le, du niveau de détail. Donc plus vous vous éloignez de l'objet, en gros, plus on vous affiche un objet qui est moins détaillé. Donc il y a moins de polygones, qui est un peu plus euh, brut, on va dire. Et le Mip Map, map c'est la même chose pour la texture, en gros. Euh, c'est comme si vous aviez plein de, de screenshots d'une texture, et plus vous vous éloignez, plus on prend euh, un, un screenshot à, à basse résolution. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui accompagne quasiment un pour un le, le LOD. Comme ça, vous, vous savez ce que c'est un MipMap. Euh, ils ont créé du code pour la synchronisation des, des threads aussi. Ça a permis d'améliorer en gros le... La synchronisation des threads. En gros, on a besoin que les threads soient extrêmement bien synchronisés. Donc les threads, c'est des fils. Parce qu'en gros, quand on fait du multithreading, l'objectif, c'est que tous les rendus arrivent à peu près en même temps pour pas qu'il y ait de bottleneck, pour pas qu'il y ait d'attente de, sur des trucs. Donc on a besoin de synchroniser absolument les threads. Sinon, il peut aussi y avoir des erreurs de logique et donc des crashs. Donc voilà, ils ont amélioré du code pour ça. Euh, ils ont changé le fonctionnement du fil de rendu. Pendant les chargements. Alors, euh, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi ils ont fait ça. Mais en gros, ils ont remplacé l'ancien fil de rendu par un fil de rendu vidéo. Parce que ça leur permet d'intégrer de, de l'interface durant le chargement. Et apparemment, c'était très important pour eux. Ensuite, il y a eu forcément beaucoup de corrections de bugs. Ça, c'est euh, rien de rien d'extraordinaire. Euh, ils ont fini, enfin il y a des trucs qui sont encore en cours, mais globalement ils ont terminé la transition des nuages volumétriques vers Gen 12, euh, et euh, pour ce faire ils utilisent de, de nouvelles API en gros. Est-ce que je traduis bien ce que je suis en train de dire Oui. Euh, en, en gros, euh, ils, ils utilisent de nouvelles API en fait, à travers Gen12 pour, pour calculer les, les nuages volumétriques. Euh, et la prochaine étape de gestion des nuages devrait commencer en gros euh, en août, donc ce mois-ci. Euh, ils ont essayé aussi d'améliorer du code qui, qui gère les... La durée de vie des entités. En gros, comme là on arrive à une nouvelle gestion du Persistent Streaming, euh, la façon dont gérer les entités doit être changée, pour différentes raisons, mais surtout pour améliorer la stabilité. Et, en gros, là, ce que ça leur permet de faire, c'est de gérer la densité... Du nombre d'entités à travers le temps. Grosse merde. Parce que ça, ça a besoin d'être géré avec le persistent streaming. Parce On peut pas avoir tous les objets qui restent tout le temps en permanence. On doit aussi de temps en temps un peu purger le, euh, le back-end. Euh, ils ont amélioré le gestionnaire d'arrière-plan aussi qu'ils soient un petit peu plus stables parce que le problème c'est qu'aujourd'hui le gestionnaire en arrière-plan justement il dure pas très longtemps parce qu'il y a souvent des crashs de serveurs il y a, euh, il, y a des, il y a du turnover sur les serveurs et donc en gros le gestionnaire il y a toujours un moment où il s'arrête sur le serveur sauf que là il y a besoin qu'il tourne pardon extrêmement longtemps et donc il faut qu'il soit le plus stable possible pour éviter des problèmes voilà, en gros, pour euh, l'engine, et puis après ils ont corrigé du bug sur la 3.18, sur la 3.17, et euh, ils ont aussi euh, travaillé sur le sur la gestion des 100 joueurs par serveur. Voilà en gros pour, pour l'engine. Donc j'espère que euh, je vous ai euh, bien vulgarisé ça. Euh, Arena Commander, donc on en a un petit peu parlé hein, pour la 3.18. En gros, ils ont principalement corrigé beaucoup de, de bugs, ils ont euh, changé la façon euh, dont, dont est géré le, les tableaux de bord, ils ont corrigé le respawning, etc. etc. Et euh, donc, ils ont ajouté de, de nouvelles cartes. Il euh, y a quelques changements qui ont été faits sur le design du radar, que ce soit à la fois pour le FPS et pour les véhicules, ce qui leur permet en gros... De, de faire en sorte que les joueurs identifient plus facilement les, les contacts qui, peu importe le type de contact ce sera géré un, un petit peu plus facilement et ça devrait être plus lisible. On... Euh, sinon le feature caractère et 8 panne. très vulgaire <rire> merci uh, tib. Euh, en gros, pour les armes et les personnages, ils ont beaucoup travaillé sur la sur le, le système de synchronisation. Vous en avez peut-être entendu parler sur le PTU. Euh, donc en gros, c'est une nouvelle approche pour que les joueurs sachent où sont les autres joueurs. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus en temps réel, mais ils essayent de raffiner ça. Parce qu'en gros, ils ont essayé de faire de l'extrapolation quand il y a des lags serveurs. Et le problème, c'est que si l'extrapolation n'est pas bonne, vous voyez le, le joueur qui, qui fait des, des petits sauts. Et en fait, ces sauts sont dus au fait que vous avez un ping serveur. Donc on vous dit, où oui, est le joueur Votre jeu à vous fait une extrapolation s'il n'a pas de nouvelles informations. Et au moment où il a des nouvelles informations, il corrige. Et donc du coup, ça fait ces petits trucs un peu, un peu nuls. Et euh, clairement en Arena Commander ou quand vous faites du, du FPS c'est assez atroce et donc ils essayent le, le plus possible de corriger ça. Voilà, euh, ils ont commencé à développer des gadgets à FPS. Mais comme il y en a de plus en plus en fait, qui s'ajoutent, ce qu'ils ont voulu faire c'est essayer de trouver un moyen euh, systémique de le faire, et donc juste pas de créer chaque gadget, les uns après les autres. Ils veulent vraiment trouver un moyen de... d'avoir une logique de base, en gros, et, euh, et d'étendre là-dessus. Euh, et enfin, pour finir euh, avec les caractères et weapons, ils ont commencé à bosser sur ce, euh, le code Driven IKey. Donc en gros, c'est ce qui permet... Enfin, c'est ce qui va permettre à terme... En gros, quand vous êtes dans votre cockpit, si vous appuyez sur le bouton, d'avoir une main qui va cliquer sur le bouton. Et donc il commence à bosser en fait là-dessus pour qu'il euh, puisse déjà choisir à quel moment le faire ou pas. Et de l'intégrer directement en fait, dans les composants. Donc c'est-à-dire dans, dans chaque bouton. Et donc c'est le bouton qui va dire si il veut qu'il y ait une animation qui se fasse ou pas. Salut Lilou ça fait une oreille qui fusionne en moins dans l'ascenseur, c'est exactement ça. Et c'est plutôt cool, puisque ça va permettre en gros d'avoir quelque chose de beaucoup plus immersif, mais de quand même choisir quand le faire ou pas, parce que ce pas forcément toujours absolument, absolument nécessaire. Mais ça servira aussi sur votre sur votre arme, quand vous changerez en fait un objet, par exemple sur le, sur le multitool, si vous changez le module dans le multitool. Euh, bah là, il pourrait y avoir une main qui fera l'animation. Euh, et c'est plutôt génial parce que ça demande moins de travail aux animateurs. Et ils peuvent faire une animation de base, et avec l'Iki, il y a du target qui se fait à chaque fois de, de manière euh, systémique. C'est plutôt cool. Alors, future gameplay. Ensuite, il n'y a pas grand chose à en dire, en gros. Euh, ils ont continué de bosser sur le support de vie. Et sur le gameplay euh, d'ingénieur. Euh, mais le petit truc cool, et c'est assez étonnant qu'ils n'en aient pas parlé euh, avant. C'est qu'ils ont bossé sur le Miscule A, pour ce faire. Puisqu'en fait, pour une raison que j'ignore, ils n'en parlent pas justement comme je disais tout à l'heure. C'est le premier vaisseau en fait qui avait des relais qui étaient directement intégrés. Euh, directement dans le vaisseau. Donc les relais dont je parlais tout à l'heure pour le, pour le Management Resource... Euh, C'est directement intégré dans le, dans le miscule A. Ah, donc, Ce qui veut dire que, dorénavant, enfin, dorénavant chez eux, hein, en interne, le power plant euh, et le réservoir fonctionnent ensemble. C'est ce qui permet d'avoir de l'énergie à travers euh, tout le système du vaisseau. Et ça permet d'avoir lui de gestion du vaisseau qui fonctionne. Et donc qui permet de gérer la température de chaque pièce du vaisseau séparément. Ce qui est plutôt, euh, plutôt classe. Euh, ensuite, ils ont aussi bossé sur le hull scrapping. Et ils étaient concentrés sur le fait de créer, en gros, des boîtes qui sont capables de recevoir, en gros, les matériaux qui permettent de, de faire le hull scrapping ou la réparation. Voilà et euh, de les euh, gérer directement en fait aux, aux stations de remplissage du Vulture et du Reclaimer. Voilà, grosse merdouille. Ou si vous préférez, vous pouvez demander à Jeff Goldblum ce qui peut se passer quand on vit une deuxième dans une cabine. Pas faux Pas faux, pas faux. Alors, Graphics, VFX et Programming et Planet en gros, ils ont fait un petit peu la même chose que le que l'engine chez eux, d'une certaine manière. Alors, truc pas très important, ils ont remplacé euh, un fonctionnement de structure de, de données, ça c'est pas forcément très très très intéressant. Euh, ils sont en train de faire des recherches et des tests. Pour la gestion de, des dommages maps, Donc en gros les dommages maps, c'est quand vous prenez un tir sur votre vaisseau. Ça fait un trou. Voilà. Donc ils essaient de gérer ça euh, avec la persistance et le fait que ce soit en ligne. Donc en gros la, la sauvegarde. Grosse merdouille. Euh, ils ont aussi bossé sur le fait de séparer euh, l'implémentation du CPU et du GPU. Euh, et de s'assurer que le... Comment dire Et de s'assurer que le, les résultats des deux soient, euh, soient les mêmes par rapport au dommage map. Voilà. Euh, ils ont fini de faire une transition des nuages de gaz. Donc là, ce n'est pas les planètes, c'est vraiment les nuages de gaz au point de la grange vers Gen 12. Ils ont fait de la correction de bugs. Euh, ça inclut de, de, de la, la, la gestion de crash par rapport à ça. Euh, ils ont intégré la fonction de scaleform de Vulcan, ils ont le rendu de mèche de particules dans Gen 12, euh, ils, ont, euh... ils ont débuté, enfin comment dire, ils sont en train de progresser aussi sur le portage de la réfraction et des rayons de lumière vers Gen 12, donc c'est quelque chose qui devrait Possiblement arriver cette année si on a un peu de chance. Euh, ils ont un petit peu changé la façon dont fonctionnent les décales. Et euh, ils ont fait des grosses améliorations sur les shaders de cheveux. Donc ça veut dire que la gestion de, de la réfraction, en gros, de la lumière euh, et de la couleur des cheveux a été améliorée. En gros, ce on appelle le, ils ont amélioré ce qu'on appelle le spéculaire. Donc le spéculaire, pour vous expliquer, comme ça vous saurez la prochaine fois que vous verrez le terme. En gros, quand on met une texture à plat d'un objet, euh, on peut avoir une image en, en noir et blanc. Plus c'est noir, moins l'objet réfléchit de lumière, plus c'est blanc, plus il en absorbe et en réfléchit à la fois. Donc c'est-à-dire plus on va perdre la couleur. Plus c'est blanc, plus la couleur va avoir tendance à disparaître et plus on va avoir un, un renvoi de couleur. Donc, euh, le spéculaire, c'est ça. Grosso merde. <rire> Quand c'est la prochaine fois que vous verrez ce, ce mot, vous saurez ce que c'est. Euh, L'équipe Planète Tech ont essayé d'améliorer en gros la façon dont les biomes et les mondes sont fabriqués. Euh, enfin, sont, sont plutôt gérés aussi, et ils ont relayé ça au, en arrière-plan, ce qui permet un peu de soulager le des problèmes dans l'éditeur, en gros, quand ils fabriquent les, les planètes. Euh, ils ont réglé des problèmes de, de bugs, en gros, par rapport au serveur et, et aux mèches physique. Euh, ils ont changé la façon, en fait, dont les... Les entités procédurales sont gérées, ce qui permet en fait, en gros, d'avoir des, des temps de chargement beaucoup plus rapides, ce qui est une très très très très très bonne chose. Euh, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait une grosse mise à jour aussi sur la tessellation. En gros, ça fonctionne un peu comme un bump bump mapping, mais pour la brillance. On, on, va, on va dire que oui euh, on va dire que oui le, le spéculaire est un, un peu moins euh, il y a moins de graduation sur le sur le spéculaire la tessellation je vais l'expliquer pour ceux qui ne savent pas la ouais, là, là, Pardon. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la tessellation c'est en gros du lissage <rire> Euh, c'est le fait d'avoir euh, un certain nombre de triangles sur un objet en 3D et d'extrapoler pour qu'il y ait plus de triangles et donc de lisser l'objet mais sans que vous ayez nécessairement besoin de le faire vous-même vous n'avez vous pas besoin de créer ces triangles là, euh, c'est vraiment de l'extrapolation et donc c'est plutôt euh, un outil qui est très très fort mais ça peut être coûteux euh, et si c'est pas bien fait ça peut aussi vous faire des trucs assez bizarres par exemple, des, des reliefs qui disparaissent au lieu d'être juste lissés. Euh, voilà. Mais voilà, ils ont, ils ont fait une grosse amélioration sur la tessellation euh, et sur le displacement. Et donc, le displacement, c'est le fait de faire des déformations sur ces triangles après. Ce qui leur permet, en gros, euh, d'améliorer les shaders organiques. Parce que c'est vraiment sur ça qu'ils ont bossé. Mmh. Et pourquoi justement on parle de shader organique C'est parce que sur un shader organique, par exemple sur de la lave, des choses comme ça, on a besoin de, mmh. de, de trucs un peu lisses, un peu, lisse, un peu, un peu propres. Parce qu'il y a beaucoup de relief dessus. Ah ça, le lissage je connais, mais ça demande de gros calculs. Pas nécessairement, aujourd'hui c'est Aujourd assez léger, tout, tout le monde en fait, ça, ça va. Euh, truc super intéressant, ils ont aussi bossé sur les euh, jump points. Donc je vous disais qu'on va en parler un petit peu dans le, dans le Monty Report, alors qu'on était sur la, sur la roadmap. Même si on ne verra pas le boulot euh, avant Q1, ils ont bossé sur euh, les intersections de jump points. Je ne sais pas si vous vous rappelez la présentation en 2019, mais on nous expliquait en gros qu'il pouvait y avoir des, des bifurcations dans des jump points où potentiellement on pouvait aller. Euh, dans un autre système si on se trompait de route et donc ils ont bossé sur ça parce qu'ils avaient un problème en gros c'est que le parce que c'est une gestion procédurale donc en gros le jump point au lieu d'étendre à un autre mèche il faisait une intersection avec lui même donc en gros c'est comme s'il y avait un repli sur lui même donc ça leur posait des, des petits problèmes ils ont ils ont bossé là dessus pour régler ce problème euh, quoi d'autre euh, L'amélioration des planètes, on a déjà parlé en fait hein, Qui améliore le, le temps de chargement Sur la logique pro procédurale euh, Ils ont amélioré la détection de Rastar Pour que euh, Rastar prenne en compte la détection de collisions euh, Dans la dernière présentation qu'ils avaient fait En gros, Rastar déformait le terrain Mais s'il y avait un gros caillou il le détectait pas nécessairement, il pou pouvait placer un mèche malgré tout euh, sur ce rocher. Maintenant, aujourd'hui, Rastar prend en compte les rochers et ne place pas de module s'il y a un rocher euh, en dessous. Bordel, mon devait aller sur Saturne, qu'est-ce qu'on fout à Starbucks Je sais pas, erreur de Jumbo, j'imagine. <rire> C'est un peu ça. Euh, donc voilà, euh, en gros, pour le graphique VFX Programming Planet Tech. Oh, je suis en train de mourir de soif. La gorge desséchée à, à force de, de vous parler de tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein. Si vous voulez qu'on prenne un peu plus le temps, ou poser des questions, que je repasse sur des trucs... N'hésitez vraiment pas à me le dire, c'est le moment parfait pour ça. Et j'espère que ce format vous plaît, d'ailleurs. C'est une tentative. Ça, ça faisait longtemps que je réfléchissais à des... une nouvelle approche pour le monde série porte Sauf que l'ancienne ne me satisfaisait pas du tout. À cause de la charge de travail qui était monstrueuse. Et euh, Donc voilà, je tentais un petit peu un truc avec vous. Après le coup, du « je te perds, je passe dans un tunnel », maintenant c'est « je me perds, je passe dans un... » Ouais, c'est intéressant. Cool. Donc, euh, en lumière, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu comme, euh, comme les autres tout à l'heure chez l'IA ils ont eu pour boulot d'aller dans leur backlog, en gros, et de regarder les grosses tâches qu'il y avait à faire, les gros problèmes, et d'essayer de, de vider. Et je trouve ça cool qu'ils aient eu un peu de, de temps pour faire ça. Euh, ça, c'était le, le point principal, en gros. Ils ont fait un peu de polish pour Horizon. Et une fois qu'ils avaient fini tout ça, ils ont fait un petit peu de support sur les euh, grottes de sédiments dont on parlait tout à l'heure donc euh, ils ont en gros euh, géré la lumière sachant que justement le les grottes de sédiments ont un fonctionnement avec la lumière qui est pas du tout le même, il y a beaucoup plus de réflexion euh, et il y a besoin d'avoir quelque chose qui fasse plus... plus doux, enfin il y a une autre ambiance à faire en gros euh, ils ont aussi bossé sur les épaves de 600i de Mercury. donc euh, Comme dit, hein, de la gestion de la lumière sur, sur les épaves, un peu de déco. Et euh, ils ont bossé sur un truc d'où il n'y a aucune info nulle part, à part ici. Euh, ils ont commencé à bosser sur un circuit de course qui se trouvera autour ouais, du ouais, je suis là. hall de convention de Horizon. Donc c'est ça seul endroit où ils en ont parlé, je sais pas pourquoi, mais euh, voilà, il a, donc il y aura un nouveau circuit de course autour du hall de convention d'Horizon. De, de Moi ça me va le format mais je lis le monthly déjà de mon côté. Bah après j'essaye d'essorer en gros le, le contenu, et de le condenser et de résumer en temps réel, parce que le problème c'est que je trouve que de l'être trad un pour un ça serait pénible. Chiant mmh. monotone et imbuvable. Bah, mon Donc voilà. Euh, narratif en gros comme d'hab. Euh, eux ils sont tout principalement occupés des tout textes dans de l'émission. Désolé pour euh, le petit break. Course dans l'essai ou non, un commandeur ou les deux à ton avis euh, Ça à mon avis ce sera en jeu. Ou allez peut-être les deux. Un peu comme le Snake Pit à démarré. Donc du coup, l'équipe narrative comme d'hab, ils ont bossé sur les textes de mission. ils ont généré du texte pour les missions de Reclaimer, ils ont fait quelques conversations sur de nouveaux types de missions. On en avait déjà parlé dans le dernier Monster Report, où il y a des nouveaux types de missions qui devraient arriver dans le PU. On ne sait pas quand. Mais en tout cas, il y a du dialogue qui est fait pour, non, euh, du dialogue audio, c'est plutôt un, cool. Pas, pas, pas, euh, ils ont aussi euh, bossé les sur l'économie euh, de, de Pyro pour essayer de, de créer euh, une, une économie qui serait vraiment propre à Pyro, c'est-à-dire que ça fonctionne pas du tout comme, comme Stanton, puisque les infrastructures sont pas les mêmes au final. Euh, ils ont fait un petit peu de mocap pour les vendeurs, euh, mais ça c'est pas. Rien de, de fifou. Euh, ils ont de nouveaux membres dans l'équipe. Donc euh, pour l'instant, les, les membres sont en train de se former. Euh, et euh, une fois de plus, comme d'hab, bon, ils ont bon. créé euh, de nouvelles euh, marques, de nouvelles corporations, de nouvelles entreprises, etc., etc. pour rajouter des objets dans le jeu. Salut Summerlove! Et bienvenue du coup. Bienvenue sur le chat. Euh, la tech animation. Euh, ils ont continué de raffiner en gros les, les, les, les outils qui leur sont propres. Donc, essayer de. d'améliorer les outils, la façon dont ils sont implémentés, la façon dont ils fonctionnent. Et essayer de les rendre un petit peu plus euh, accessibles pour les animateurs. Euh, et ce qui devrait permettre en gros d'améliorer les le process derrière ça. Ça devrait permettre un petit peu en gros de, de pérenniser, d'accélérer. Salut Olivier du 89 et bienvenue, j'espère que vous allez tous très très très très, très bien. Donc voilà, rien de grandiose du, du côté de Tech Animation, ils ont vraiment juste bossé sur leurs propres outils, histoire d'améliorer un petit peu les, les conditions de travail. Alors, c'est revis online à Montréal, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Euh, ils ont bossé en gros sur les performances de l'entity graphe. Parce qu'apparemment il avait quelques.. Bon, de toute façon, c'est un outil qui est assez récent, donc il faut l'améliorer quoi qu'il arrive. Mais en gros, les gains de performance qu'ils ont réussi à avoir. Alors, ça veut tout et rien dire, mais ça a été amélioré d'un pourcentage à deux chiffres. Bon, ça veut, tout, ça veut tout et rien dire, mais c'est plutôt plutôt cool. Je vais bien aimer je... chaud. Oh oui! C'est pour ça que je suis en stream là avec vous. Pour échapper à la chaleur. Même si je suis en train de faire chauffer mon cerveau un petit peu avec de la trade en temps réel. Euh, ils ont corrigé des problèmes de bug. Et ils ont amélioré la notion dont fonctionne le caractérisé fonctionne fonction, puisqu'ils sont en train de développer un, ce qu'on appelle un New Login Flow. donc En gros, c'est un, un nouveau processus de login, mais c'est pas que le fait de vous connecter, c'est un petit peu tout ce qui va derrière. Et donc, ils ont testé un petit peu euh, tout ça. Euh, ils sont passés à la phase 2 euh, du refactor. Donc Le refactor, c'est le fait de refondre le, le code. Et donc là, ça s'intéresse euh, au Ledger et au Wallet, donc c'est tout ce qui est gestion de, de portefeuille, ce genre de choses. Et ça devrait changer la façon dont les monnaies sont gérées en jeu. Installe un water cooling pour ton cerveau, j'adorerais. Alors j'ai tenté un water cooling externe, euh, euh, avec un, un produit qui gèle pas, mais on m'a dit que c'était dangereux en, en pleine calicule d'avoir de, de l'éthanol... En refroidissement liquide. Je dis n'importe quoi. Euh, ils ont aussi fabriqué un nouveau système de, de gestion de temporalité. Euh, c'est pas forcément une bonne traduction mais en gros c'est ce qui permet de gérer euh, des timers et des alarmes donc potentiellement ça va permettre de changer la façon dont fonctionnent les les locations de véhicules et, possiblement, l'expiration de, de denrées, ce genre de choses. Et ils ont changé euh, la façon dont fonctionne aussi l'inventaire, la gestion de l'inventaire, puisqu'en fait, avec le Persistent Streaming, en... Comment dire... en arrière-plan, ils sont obligés de la face Ils sont obligés de changer la façon dont fonctionne l'inventaire, pour prendre en compte correctement la persistance. Même si pour nous, en tant que joueurs, ça ne changera rien au final. On ne devrait pas le voir. te connaissant, je suis à la surprenance que tu n'aies pas tenté un water cooling à la bière. Ce n'est pas ma boisson préférée à la bière. Elle a testé sur Tib, ça a fui 23-400 <rire> Ensuite, on passe au live tool de chez Montréal. Il n'y a pas grand chose à signaler. En gros... Euh ils ont repris en main euh, le Network operation Center, donc c'est en gros quelque chose qui permet aux devs de regarder ce qui se passe en temps réel sur, sur le jeu. C'est une, une vulgarisation très approximative, mais en gros ils ont amélioré euh, l'outil de gestion de tout ça, la prise en charge des, des rôles et des permissions. Et ils sont en train de voir un peu comment ça, ça fonctionne. Euh, le, le, le, le, le site web qui est donc géré par Turbulent euh, ils ont euh, amélioré en gros les, la gestion des, des, des skins chez euh, Misk et Crusader ils ont fait une meilleure intégration donc une intégration un petit peu plus propre euh, et ils ont essayé de Ils ont essayé d'avoir une meilleure structure sur la page pour mieux communiquer la façon euh, dont, comment, dont ils communiquent avec les gens pour dire quel est le statut du patch actuel. Ouh, et j'ai réussi. C'était un peu compliqué. Euh, ensuite, dans le Play Store, euh, ils, ont créé, ils ont essayé de créer des meilleurs disclaimers pour expliquer comment fonctionnent les conditions d'utilisation, pardon, des warbonds, des, des concepts des vaisseaux standalone et des règles de buyback. Parce que c'est une grosse plainte qui a été faite sur CIG, sur la, la façon dont est communiqué les informations, dont sont communiquées les informations. Ça m'a un peu mis si je fais la bonne conjugaison. Euh, et euh, ils sont pris un petit tacle euh, d'une autorité de surveillance de je sais plus quoi. Genre le fait qu'il fallait qu'ils communiquent un peu mieux. Donc euh, ils essayent d'améliorer ça. Euh, L'équipe Communité a euh, essayé de, de créer de nouvelles fonctionnalités pour le Community Hub, euh, puisqu'ils veulent ajouter des outils de modération et un système d'honneur. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionnera, mais on verra bien. Euh, en fait, ils n'avaient pas nécessairement de, de souci de com, c'est plus qu'il y a des gens qui leur ont reproché que c'était pas clair. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais en fait, si tu regardes, la personne qui a déposé la plainte cherchait surtout à récupérer son argent. C'est un cas un peu, un peu compliqué. Euh, enfin, Turbulent, ils ont essayé d'améliorer l'infrastructure du, du site en faisant euh, une mise à jour de PHP. Donc du coup, ça devrait avoir un back-end un, un peu plus efficace et euh, mieux organisé. Donc PHP, c'est tout simplement un langage de gestion de services par des pages web. En gros, c'est du, voilà, du, du live service par Internet. C'est une solution web. Voilà. Même pour les nouveaux joueurs, le site web n'est pas clair du tout. Non, effectivement, il, il manque encore une structure euh, globale. Sur CARN, il, il y a un côté monstre de Frankenstein. C'est-à-dire qu'on on a des anciennes interfaces, des nouvelles interfaces. Tout ça qui repose sur euh, une structure qui date quasiment du, du début du site. Étonnamment pas toujours Gotikat. il y a des fois il y a des gens c'est juste pour, euh, pour les choses s'améliore, mais enfin, euh, ensuite passons à l'interface, interface on n'a pas grand chose, justement je vous disais qu'on allait parler de la star map et là on y est, donc l'équipe interface continue de bosser sur la star map, euh, ils essayent d'améliorer ce qu'on appelle le labeling. donc c'est les désignations c'est des textes d'explication, dire bon voilà, là il y a telle planète, etc. Et ils sont en train d'essayer de conceptualiser la façon dont les nuages euh, gazeux dans l'espace sont euh, rendus pour avoir un, un aspect visuel qui marche bien, mais qui a quand même des bonnes performances. Donc ça, je, je me demande qu'est-ce qui... Je me demande qu'est-ce qui bloque, je me demande s'ils sont pas assez tarés pour faire des mini-nuages de gaz. Un délire comme ça. Et ensuite, forcément, ils ont fait de du... la correction de bugs pour le siège d'horizon, etc., etc. Et quelques euh, des ajustements pour la gestion du persistent streaming. Et enfin, pour finir, la toute fin, l'équipe VFX a travaillé euh, avec l'équipe euh, Art et Lumière sur les modules de grotte de sédiments. Donc, justement, pour voir comment les, les effets fonctionnent avec la lumière. Et euh, pour qu'ensuite ces modules puissent être utilisés par le design pour créer les grottes. Et en gros, il y a une petite euh, annotation pour dire qu'ils ont dû être créatifs dans la façon dont ils plaçaient leurs effets pour éviter les répétitions. Blablabla. Et pour finir tout ça, un truc qui me fait très plaisir l'équipe des effets a débuté la pré-prod sur l'expérience de Quantum Travel. Et euh, sur le visuel du Quantum Travel de manière générale. Donc j'espère qu'on aura droit à un des visuels proches de, de la présentation de, de la flétuique. Parce que j'avoue que la vidéo est était très, très très très très très très très belle. Et j'espère qu'on aura quelque chose d'un peu similaire. Oui d'ailleurs en parlant du siège d'horizon je suis toujours déçu de ne pas avoir pu m'asseoir dessus. J'ai pu finir si je ferais Sérieux T'as pu La classe La méga classe Il faudrait que j'y retourne un de C4 aussi pour pouvoir le faire. Enfin, voilà J'ai même pas essayé de le faire. C'est dommage, il est bien, hein, Dasrog. Tu, tu devrais tenter. Tu devrais vraiment tenter. J'ai ma carte graphique en train de mourir, ça j'ai des petits lags. Alors que j'ai rien qui tourne, j'ai juste une page internet. Il faudrait, mais je trouve jamais le temps. Bah, J'espère que tu le trouveras. Après, il y avait un planning de disponibilité euh, sur le site. Donc, n'hésite pas à regarder. Parce que c'est dispo toute la journée, hein. Euh, quand, quand il donne le, le truc Attends, alors, attends deux secondes nope, Pas là Ah, oh, mes yeux Bla, bla, bla, bla, bla je trouve pas. Salut, Ama Moi, j'ai hâte que les events finissent pour avoir moins de 30k sur les serveurs. Ah ouais, purée, pourtant, j'en ai pas eu tant que ça, moi, des 30k. J'avais vraiment, vraiment pas eu de soucis euh, là-dessus. Bon, je sais, je retrouve pas le, le, le texte. Mais il y avait une communication là-dessus. Il y avait le. Le schedule Le planinge. Je n'ai jamais pu finir Horizon. Ouais, mais moi non plus, pour d'autres raisons. Parce qu'à chaque fois, il y a un lieutenant qui, qui buguait. Euh, ou, ou autre. Mais j'ai pas pu non plus. Euh. C'est assez frustrant. Euh, maintenant, je vais vous poser la grande question à 10 000 euros. Parce que là, moi, je suis rincée, euh, très honnêtement, vous avoir fait tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la traduction du Monster report de Squadron 42 ou pas Sachant qu'en général, grosso merdo, c'est à peu près pareil. Mais si vous voulez que je le fasse, faut que j'aille souffler un coup, que j'aille me chercher un café. Et euh, que vous demandiez très très très gentiment. <rire> je vous je suis un peu rincée. Salut Marquise Moi je dis qu'ils ont sorti trop tôt en PU cette version. Compliqué. Compliqué. C'est toujours pareil. D'un côté, il faut que ça sorte. Je pense, je pense que c'est des décisions très, très difficiles. Tu vas prendre ton café, même Tib. Tib. Tib. Tib. Tib. Tib. Tib. Mais euh... Ouais, j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Si c'est quelque chose qui, qui vous a plu, j'adorerais refaire ça le, le mois prochain. C'est. Comme dit, c'est pas une traduction littérale. Et je ne vous le ferai pas pour plein de raisons. Parce que la traduction littérale, c'est pénible, pour vous et pour moi. Euh... Et ça apporte pas grand-chose. Ça apporte vraiment pas grand chose. Par exemple, là, si je vous dis, euh, l'équipe Feature, euh, ils sont en train de bosser sur le support de vie. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, ils sont ils sont passés sur le miscule A, parce que c'est le seul vaisseau qui a des relais. Euh, et donc, du coup, on a tout le système qui fonctionne. C'est quand même plus simple, là, parce que si je vous dis, l'équipe Feature continue de développer le, su de, le support de vie et le gameplay ingénieur. Cela inclut du travail sur le miscule A. Étant donné que c'est le premier vaisseau interactif avec des points de relais interactibles qui contrôle la distribution de, euh, de ressources, c'est atroce. Je pense que c'est atroce. Repose-toi, si la train se fait en grand c'est quasiment la même chose. T'embête pas, repose-toi. Merci, Elle est plutôt stable comme version. Je trouve que la sortie est cohérente. Après c'est toujours compliqué les, les ressentis des, des gens, ça peut être très variable. C'était très bien expliqué et clair, merci aussi de rien. Mais du coup ça, ça me fait aussi un peu plaisir de renouer avec la trad et, et de vous offrir un peu de service de nouveau. Comme le souci avec les AOC à la sortie, ils peuvent régler le souci en mode h mais il faut fermer les serveurs pour tout et ils ne le font pas. ça par rapport à que les gens... Respect pour la flight non, comment Ouais, c'est clairement très compliqué. Je suis d'accord avec toi, Ama. C'est. Il y, y a le choix entre régler le problème et. Euh... Et repartir sur un bon pied et en même temps savoir que tu vas te prendre une shitstorm pour tout et n'importe quoi. Enfin, bref. Tu éclaircis pas mal de zones d'ombre. Ah, c'est intéressant, ça te des soucis sur quoi après, euh, Batou Après, pour ce qui est de continuer, j'ai refait comme tu veux, les deux options sont... Mais après, honnêtement, soit non, c est, c est... La, la plupart du temps, ça la même chose. Les différences, ça va se faire sur l'animation, où ils vont dire que... <coughs> ils ont bossé sur l'animation des vandoules. Euh, et qu'ils ont euh, rajouté euh, trois lignes de texte. Non, telle et telle... Euh... T'as été le chapitre, et puis basta. Puis en plus j'ai ma gorge qui est en train de... de vriller, de toute façon. Ça fait une éternité que j'ai pas autant parlé. Euh, par contre, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est de ré la vidéo sur Youtube, pour ceux qui ont loupé si jamais vous voulez voir euh, dès le début. Euh, la prochaine fois je tenterai peut-être sur Twitch et Youtube en même temps, c'est un truc que j'aimerais bien retenter pour ce qui concerne Star Citizen. Mais je flippe à mort des crashs, très très peur des crashs. Par ça je préfère aller sur une version stable que d'aller sur une version caca comme sur les PTU qui est prévu pour ça. Ça je comprends tout à fait par contre, clairement. Les, les gens qui, qui, qui disent Ah putain, le PDU ça fait chier, je perds tout le temps mes USC, machin et tout. T'es là pour ça. Hein. <rire> non, j'ai pas peur des 30K. Les 30K me font moins peur, honnêtement. Euh, ouais, donc je tenterai de faire un upload sur euh, YouTube. Et euh, un de ces quatre, on tentera de nous un stream sur les deux, sur YouTube et sur euh, Twitch. Mais peut-être sur un truc un peu, moins, un peu moins important comme ça, ça crache, c'est pas très grave. Et euh, quoi d'autre, euh, normalement je restream ce soir, sauf imprévu, euh, sauf si les chaleurs sont trop fortes ou si je suis claqué. au pire je reporterai, mais je vous dis que l'idée c'est ça, mais il n'y a pas de promesse, euh, j'essaie de plus faire de promesses. L'idée c'est de stream du Sea of Thieves, puisqu'aujourd'hui la capitainerie qui fait son apparition dans Sea of Thieves, et je suis à fond là-dessus. Donc voilà, normalement, l'objectif c'est ça, il y aura euh, Eno, moi, Tib, et je ne sais pas encore qui sera le quatrième. Euh, il faut que je, je check. Mais euh, voilà, on devrait se faire un peu de CFTibs de tous ensemble. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, c'était euh, possiblement un peu, un peu laborieux, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Ça fait deux heures qu'on est ensemble pour une très belle traduction live du Mondesley Report, du roadmap Roundup et puis un petit check-up de, de la roadmap pour les avancées. Je note, Gotti. je note, je, je retiens. Et du coup, merci pour la proposition, Gotti. Je vous fais plein plein plein de gros bisous, merci à tous pour votre soutien. Si aujourd'hui j'ai pu faire ça devant vous, c'est parce que vous êtes des gens absolument extraordinaires. Euh, J'aimerais re remercier en priorité Batou, Gothica, Tiberius, Tutimisk et euh, Norbi, même s'il n'est pas là. Euh, Nico, toi aussi, justement t'es très souvent là ces derniers temps. J'aimerais tous vous remercier. Si j'ai eu le courage de faire ça aujourd'hui, quelque chose de très difficile c'est grâce à vous, merci à tous je n'oublie pas les autres évidemment, merci à vous aussi euh, bonne fin de soirée et euh, possiblement à ce soir des gros bisous, à bientôt ciao ciao, bisous des étoiles